Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'air d'une sphère ainsi que le volume d'une boule. Pour commencer, rappelons la définition de ces deux solides de l'espace. La sphère de centre O et de rayon R est constituée de tous les points de l'espace situés à la distance R du point O. La boule de centre O et de rayon R est constituée, elle, de tous les points de l'espace situés à une distance inférieure ou égale à R du point O. De ces deux définitions, on peut remarquer que la sphère est un objet creux alors que la boule est la sphère plus son intérieur. C'est donc un objet qu'on pourrait qualifier de plein. Voici comment calculer l'aire d'une sphère. L'aire d'une sphère est égale à 4 fois pi fois le rayon au carré. Voici un exemple d'utilisation. Quel est l'aire d'une sphère de rayon 5 mètres On applique la formule en remplaçant le rayon par 5 mètres. Cette R est 4 fois pi fois 5 au carré, autrement dit 100 pi m carré, qui est la valeur exacte de cette R. Ou encore 314 m carrés, qui est une valeur approchée au mètre carré près de cette R. Voici maintenant comment calculer le volume d'une boule. Le volume d'une boule est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Et voici un exemple d'utilisation. Quel est le volume d'une boule de rayon 3 mètres On applique la formule en remplaçant le rayon par 3 mètres. Et ce volume est alors 4 tiers fois pi fois 3 mètres au cube. Autrement dit, après simplification par 3 et réduction, on obtient 36 pi mètres cubes, qui est la valeur exacte de ce volume. Ou encore 113,1 mètres cubes, qui est une valeur approchée au dixième de mètres cubes près de ce volume. Pour conclure cette vidéo, on peut remarquer que dans la formule de l'air d'une sphère, on trouve rayon au carré, tout comme une unité d'air peut être le mètre carré. Et dans la formule du volume d'une boule, on trouve rayon au cube, tout comme une unité de volume peut être le mètre cube. Voilà donc une bonne raison pour ne pas les confondre. Dans